Alors que la COP27 a débuté en Égypte, l'Union européenne doit envoyer un signal fort en faveur de notre planète et de nos populations. L'heure n'est plus à l'austérité. Nous sommes face à une urgence sociale et climatique et les règles économiques de l'Union européenne empêchent les États d'investir dans des solutions de long terme. Aujourd'hui est un jour important pour l'avenir de la gouvernance économique de l'Union européenne. La Commission européenne doit présenter ce mercredi un texte concernant l'avenir des règles économiques. Nous attendons beaucoup. La Commission doit faire preuve de courage et prendre ses responsabilités face aux grands enjeux du XXIe siècle. Sans société durable, pas de dette durable. Avec le groupe des Verts, on veut donc une trajectoire de dette adaptée à chaque État. Un amortissement des investissements Verts et sociaux, mais surtout une réappropriation démocratique des politiques budgétaires. Il y a urgence pour notre planète, pour nos populations. On ne peut plus attendre.